L'objectif général de ce cours est de présenter la notion de rétrodiffusion en distinguant la rétrodiffusion au sens classique, donc la mesure effectuée au, à l'antenne radar, du coefficient de rétrodiffusion qui caractérise la surface. Objectif également de voir quels sont les paramètres associés au système ou à la surface qui influent sur ce coefficient de rétrodiffusion. Le plan global après l'introduction que je ferai ici sur le système, introduction rapide, sera de détailler l'équation, ce qu'on appelle l'équation radar hein, qui permet de réfléchir sur les puissances transmises et reçues, le chatoiement, speckle en anglais, le mot speckle étant euh, couramment utilisé même par les français, qui caractérise une certaine variabilité de la réponse pour un terrain homogène, donc c'est quelque chose de spécifique à l'imagerie radar qu'on ne retrouve pas en optique. Puis nous verrons les paramètres système hein, qui sont intéressant pour comprendre la rétrodiffusion, c'est-à-dire la longueur d'onde, la polarimétrie, éventuellement, nous discuterons un petit peu de l'incidence du faisceau, donc la direction du faisceau qui a également une incidence, le bruit du système qui joue également un rôle dans la qualité des données. Une fois que nous aurons vu ces paramètres système, nous, nous intéresserons aux paramètres géométriques qui caractérisent la surface, donc à différentes échelles, une micro-échelle, on va dire, pour les paramètres qui... Euh, évolue à l'échelle centimétrique, l'échelle de longueur d'onde, les paramètres qui évoluent à l'échelle du relief, donc une, euh, globalement sur l'image, et puis nous intégrerons là-dedans des paramètres liés aux structures qui sont observées, dont l'échelle d'observation est euh, décimétrique ou métrique, un peu comme la végétation. Une fois qu'on aura fait ce travail sur la géométrie, on s'intéressera aux variabilités diélectrique du milieu, alors ça c'est une partie qui en physique est assez compliquée, hein, et qui intègre évidemment tout ce qui concerne l'humidité, facteur essentiel hein, dans la compréhension des images radars. Voilà, donc ceci, après cette introduction générale, hein, je vais passer à la première partie, disons, c'est notre propre introduction, hein, voilà sur les généralités hein, associées au système imageur radar. Alors tout d'abord le principe, hein, un principe de fonctionnement. Nous verrons ensuite la structure de l'image, la mesure que l'on effectue et puis les facteurs dont euh, dépend cette mesure. Alors le principe de fonctionnement, vous avez une antenne d'émission hein, qui émet des ondes. Alors de quel type d'onde il s'agit Il s'agit d'ondes Électromagnétiques. Donc là, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas du tout un système qui utilise d'autres ondes, des ondes sonores par exemple. On aurait à ce moment-là le système sonar, par exemple, en océano, qui viendrait remplacer le système radar. Des longueurs d'ondes donc centimétriques, qui sont égales à la célérité de la lumière divisée par la fréquence. Ces ondes se propagent jusqu'au sol, donc la surface hein, qui va rediffuser une partie des ondes dans l'espace supérieur. Donc on a une première étape de propagation, puis une étape à l'arrivée au sol que l'on va appeler de diffusion, c'est-à-dire que ces ondes vont repartir un petit peu dans toutes les directions. Et ce qui nous intéresse en définitive on va le mettre dans une autre couleur c'est la partie qui repart vers l'antenne qui est aussi une antenne de réception et cette partie là hein, donc la partie est en rouge correspond à ce que on peut appeler un rétro écho hein. sachant que la partie émise donc que j'ai dessinée tout à l'heure en noir hein, correspond au départ à une impulsion, donc on a une impulsion émise hein, qui se propage, qui se diffuse à la surface et qui revient vers l'antenne, donc en provoquant évidemment une mesure à l'antenne de réception. Et ce rétro-écho est évidemment le terme de rétro-diffusion. C'est la partie diffusée rétro dans la direction de l'antenne d'émission qui nous intéresse. Alors ceci est le principe général. Hein, tout à l'heure, dans l'équation radar, pour la présenter, on placera l'antenne de réception à un autre endroit, hein, de manière à avoir plus de facilité dans l'explication. Mais ceci est le système que l'on qualifie de monostatique. Hein. Voilà, C'est monostatique parce que l'antenne d'émission est confondue avec l'antenne de réception. Alors, Je crois qu'il y a quelques projets de système bistatique qui existent actuellement hein, dans les agences spatiales mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, sauf éventuellement quand on regardera l'équation radar de manière à se positionner dans le cas général. Donc voilà pour le principe. Alors l'illustration que vous avez maintenant euh, sous le, sur l'écran là correspond à une antenne hein, qui est l'antenne du satellite Envisat. Hein, cette antenne, elle fait une dizaine de mètres sur 2,50 mètres peut-être, hein, c'est un ordre de grandeur. Elle émet, c'est elle qui émet les impulsions et c'est elle qui les reçoit. Hein, parallèlement, vous voyez qu'il y a une autre, un autre panneau, évidemment, c'est le panneau solaire, hein, puisque tout système de ce genre, qui est actif, hein, doit produire, récupérer de l'énergie pour pouvoir émettre ensuite des ondes. Hein, dans le même schéma, sur le même transparent, vous avez un schéma que l'on doit au Centre canadien de Télédétection, hein, qui reprend, enfin, qui, qui indique ce que j'ai expliqué d'une manière moins propre, au tableau, hein, avec l'émission, la réception. Hein. Voilà, donc ça, c'est le principe de fonctionnement. On va voir maintenant comment l'image se structure. Hein. Alors, on va changer de feuille. Ce sera plus facile. On va faire ça. Hop. Hein. Comment se structure l'image. Après avoir vu le principe se pose la question, comment est-ce que l'on peut avoir la réalisation d'une image, c'est-à-dire d'un ensemble de mesures structurées en lignes et en colonnes, hein, comme on le sait bien. Voilà, hein, et ici, vous avez un pixel, ici, vous en avez un autre. Hein, il s'agit donc d'une image qui est définie par des indices de lignes et de colonnes. Alors, le schéma que vous avez maintenant à l'écran hein, reprend les éléments principaux, c'est-à-dire que dans une position donnée de l'antenne, une impulsion va donner lieu à un retour vers l'antenne hein, qui est un retour qui va s'étaler dans le temps. Hein. Alors, si je dessine ici le sol, hein, en supposant un sol assez simple, j'émets mon impulsion et je dessine la fauchée correspondant au système radar. Hein. Voilà, la fauchée... Que voilà, qui va aller entre A et B. Alors, le système fonctionne de manière latérale. Alors, Pourquoi latérale Parce qu'en fait, le signal impulsion va ensuite être enregistré au cours du temps. La variable essentielle hein, dans un système tel que celui-ci, c'est le temps. C'est-à-dire que si j'appelle O, l'antenne, ce n'est pas un joli nom, Hein. Vous allez avoir pour la première partie du signal un temps de parcours qui va être 2 OA sur C. Donc je vais avoir un signal qui va démarrer à 2 OA sur C et qui va se terminer à 2 OB sur C. Voilà. Et donc là, je vais avoir une partie de signal qui va correspondre à la ligne que j'ai dessinée ici, donc qui correspond sur le terrain à AB. Cette ligne va ensuite par des processus de traitement du signal, hein, donner lieu à une séparation de réponse pour des points extrêmement, enfin je dis extrêmement voisins, c'est un peu forcé, parce que par exemple si vous avez une fauchée qui fait 100 ou 200 km, le pixel, lui, sera de l'ordre de 10 mètres. Donc il faut avoir la capacité par le système radar de séparer les pixels de manière à donner une ligne. Une fois que les lignes sont enregistrées pour une impulsion donnée, hein, si je suppose que le capteur se déplace dans cette direction-là, hein, voilà. en regardant, donc j'ai dit latéralement, là il regarde à droite, hein, eh bien vous allez empiler successivement les lignes, et le résultat sera donc une image, au sens classique de l'image. Donc l'image, ce sera une mesure en fonction d'une position de pixel qui dépendra de la ligne et de la colonne. Alors, on pourrait détailler cela, ce n'est pas l'objet, hein, mais il est clair que chaque ligne doit être traitée séparément des suivantes de manière à éviter la confusion. Hein? Le système, on l'a dit tout à l'heure, mais je l'ai pas écrit, est latéral parce que de, cette, de ce temps de parcours, on peut déduire une distance. C'est pour cela qu'on dit qu'en général, le système radar classe les points en distance. En fait, il les classe en temps. Hein? Là, sur le schéma, vous avez vu, vous avez un odogramme, hein, un chronogramme, pardon, c'est-à-dire la variabilité de la réponse en fonction du temps. Hein, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc ça, c'est un chronogramme. Mais ce chronogramme pourrait très bien être compris comme un distance-gramme. C'est-à-dire qu'en fait, le temps, c'est deux fois la distance sur la célérité de la lumière. C'est-à-dire que quand on a cet enregistrement, on en déduit également un terme de distance, donc les pixels ici sont classés en temps et évidemment classés en distance. C'est le même diagramme qui permet d'interpréter distance et temps. Ça facilite les choses et c'est tant mieux comme ça. Donc on a un système latéral qui classe les points en distance, qui génère des lignes et ces lignes ensuite donnent lieu à une image. Nous avons vu donc un peu comment fonctionne le système. Nous allons maintenant nous intéresser à la mesure qui est effectuée. Hein? Quelle mesure Donc qu'est-ce que l'on enregistre et qu'est-ce que l'on en tire? Alors, cette partie-là, telle qu'on va la voir ici, apparaît assez simple. On verra avec l'équation radar qui suivra qu'en définitive, ce n'est pas immédiat hein, de cerner exactement quels sont tous les points. En tout cas, en ce qui concerne la mesure, si l'on cherche dans les catalogues dimages radar à acquérir une image-radar, on a plusieurs manières de les, de les attraper. On peut attraper des mesures qui sont dites RAW. Alors ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. C'est une donnée brute hein, et elle ne nous intéresse pas dans l'immédiat. On rediscutera un tout petit peu de ça dans quelques minutes hein, pour parler des traitements que subissent ces données brutes, justement. Bon, l'utilisateur normal, il ne va pas prendre ça parce qu'il ne saurait pas quoi en faire. Il y a des données qui sont dites « single look complexe ».« Single look complexe », c'est un ensemble de données, de binômes, disons, pour chaque pixel. Alors pourquoi on parle de « single look complexe » Pourquoi ce mot « complexe » intervient-il Tout simplement parce que, physiquement, X est une partie qui est en phase avec l'écho émis, avec l'impulsion émise. Donc on dira autrement que X c'est la partie de l'écho qui est en phase avec l'impulsion. Y c'est l'écho qui est en quadrature de phase. Alors, ça c'est du vocabulaire hein, assez classique, mais qui, somme toute, n'est pas si simple que ça. Hein, ça veut dire que Grand Y présente un déphasage de π sur 2 avec l'écho qui a été émis. Et à partir du moment où on a ces notations parties en phase et parties en quadrature de phase, ça donne lieu à des représentations complexes du signal. Hein, C'est-à-dire qu'on va avoir une partie réelle et une partie imaginaire hein, qui sont les, les bases de représentation de, du signal lorsque on s'intéresse à des signaux avec des variabilités de phase. Alors Maintenant, évidemment, ceci peut être récupéré dans les données single-look complexes. On peut aussi récupérer dans les données les ground-detected, des images ground-detected, qui correspondent en fait à l'amplitude ou à l'intensité. Voilà, Ce n'est pas nécessairement apparent pour l'utilisateur, puisqu'il va chercher une information et c'est directement un A ou I correspondant à chaque pixel. Alors, pour un usage banalisé, disons, des images radars, c'est cela qui va nous intéresser. C'est la partie classique. C'est la partie classique de l'usage des images radars, alors que la partie complexe qui est ici peut déboucher évidemment sur la partie classique, puisque le grand A se déduit de X et Y. Donc si on veut classifier ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Donc on a les applications classiques, Hein, avec amplitude et intensité mais on a aussi et ça se démarque assez fortement hein, puisqu'on a une partie réelle une partie imaginaire on a également une phase hein, phi hein, donc tangente phi égale y sur x c'est pas le problème hein, et cette phase phi hein, quand on la maîtrise permet de déboucher sur toutes les applications interférométriques alors c'est une part importante Hein, des applications de l'imagerie radar, hein, complètement originales hein, par rapport à d'autres processus, car on va, avec cette phase, tirer des informations extrêmement subtiles sur le déplacement de la surface ou sur le relief. Ce n'est pas notre objet ici. Mais il est important de voir que le choix des images va nous conduire soit à un usage généralisé avec amplitude et application interférométrique, on va dire, ou bien des applications classiques avec amplitude et intensité. D'un point de vue vocabulaire, hein, quand on parle d'intensité, en fait, hein, quand on regarde les images, ces intensités sont, correspondent à des images de puissance qui vont être expliquées par l'équation radar qui va suivre. Voilà, donc cette intensité-là, hein, comme classiquement dans les champs, hein, la puissance est proportionnelle à l'amplitude au carré. Donc la puissance est quelque chose qui est proportionnel à l'intensité. D'un point de vue vocabulaire, nous, quand on travaille, et on parle d'intensité pour les images. Par derrière, on interprète ça avec des termes de puissance. Ça revient au fait qu'il y a une certaine proportionnalité entre les deux. Voilà pour la mesure que l'on va faire. Et on va s'intéresser maintenant aux paramètres hein, qui jouent un rôle dans cette <coughs> mesure donc quels sont les paramètres qui vont jouer un rôle alors l'onde se propage elle se diffuse elle rebondit vers l'antenne la puissance mesurée que l'on va discuter après est en fait retenu au travers des coefficients grand X et grand Y, qui sont les parties réelles, imaginaires de la réponse. Tout ceci est un ensemble, mais de quoi dépend cette mesure, globalement voilà. la mesure dépend de paramètres. Alors, comme d'habitude, en télédétection, les paramètres en question peuvent être des paramètres liés au système, voilà, ou liés à la surface imagée, c'est-à-dire les cibles, les cibles qui sont au sol. Alors, les paramètres liés au système, ils sont à peu près simples. Vous avez la longueur d'onde, dont on a dit qu'elle était centimétrique. Le fait que ce soit centimétrique entraîne que les fréquences sont de l'ordre de quelques gigahertz. Donc, Nous sommes dans l'univers des micro-ondes, c'est un univers particulier où il y a énormément d'applications et eh bien il y a aussi la télétection radar dedans. Vous avez également la polarisation des ondes, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, hein, en l'explicitant un petit peu, qui est aussi une originalité forte hein, des images radar. Ça existe en optique mais c'est quasiment pas utilisé hein, dans l'usage que l'on peut faire des, des images. Vous avez ensuite la direction de visée, je vais écrire direction de visée, qui est caractérisée par une direction UI, un vecteur UI, hein, qui est le, ce qui sépare l'antenne du sol et qui débouche sur l'incidence. Alors, évidemment, la direction de visée contient plus d'informations que l'incidence, parce qu'il y a aussi l'azimut de visée qui va jouer un rôle. Hein. Et dans le système également, il y a certains paramètres qui sont inintéressants, disons le bruit du système, comme dans tous les systèmes, que l'on souvent on oublie hein, quand on est utilisateur, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient se montrer hein, dans le... au travers des problèmes d'interprétation. Voilà, donc ça c'est des paramètres système, et les paramètres liés aux cibles, c'est pareil en optique, hein. on va chercher ici quelles sont les variables, hein, les facteurs qui vont jouer un rôle. Alors, évidemment, en optique, on parle de signature spectrale, on dira quelques mots dans quelques minutes. Le... En radar, ce sont des paramètres différents. Hein. Si on a le temps, on détaillera à la fin une comparaison entre l'optique et le radar. Hein. Vous avez parmi les paramètres qui sont importants la rugosité, l'humidité... On verra tout à l'heure pourquoi. Hein. Tout ceci reprend des thèmes qui seront repris tout à l'heure. Hein. Eh bien, la végétation de la biomasse, donc c'est végétation caractérisée par sa structure et disons la quantité de, de végétal émergé, donc la biomasse, hein, voilà. Ça c'est des paramètres classiques. Ensuite, si vous avez des cibles singulières. Eh bien il faudra y penser parce que souvent dans les images radar, hein, des cibles euh, inattendues hein, peuvent apparaître et générer des réponses très violentes que l'on n'attend pas. Alors ça, ça participe du bâti par exemple, hein, ou de configuration avec des roches particulières, donc on rediscutera de tout ça. Hein. Dans la polarisation, on discutera également des différents éléments qui sont intérieurs. Et en superposition aux paramètres liés au système et liés à la surface, vous avez, vous avez la surface, surface du pixel du hein, qui joue un grand rôle dans la puissance rétrodiffusée hein, et qui est associée à la fois à la direction de visée, à l'incidence du faisceau mais également à la pente du relief. Donc quand j'ai écrit ici surface, hein, la surface imagée est également caractérisée par une certaine pente s'il y a du relief et la surface du pixel va être à cheval hein, sur une variable associée au système, hein, incidence, d'autres variables comme les caractérisations de, de résolution par rapport au système radar, par rapport à l'antenne, et la surface du pixel, nous verrons ça tout à l'heure. Pour finir l'introduction, on va regarder un peu quels sont les éléments d'originalité les plus forts. Hein de l'image radar par rapport à l'autre système classique de télédétection qui est la télédétection optique. Alors, j'ai dégagé deux points, hein, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Hein, euh, si on peut, après, on pourra revenir dessus sur l'ensemble des points. Le premier point, qui est vraiment très important, c'est que l'image radar, radar est une image dite de synthèse. Ah Eh bien, les données brutes dont on a parlé tout à l'heure, je vous ai dit qu'on reviendrait dessus, qui sont les données enregistrées, vont donner lieu à un traitement spécifique pour aboutir à l'image. Pourquoi cela Eh bien, si l'on prend simplement une antenne et que l'on regarde une impulsion émise, par exemple, qui dure quelques 10 puissance moins 5 secondes, un peu moins, un peu plus, ça dépend des capteurs, avec une longueur d'antenne de 10 mètres, eh bien, on s'aperçoit que la ligne imagée dont on a parlé tout à l'heure, donc ce que va récupérer comme ligne imagée, ça ne va pas être des pixels de quelques mètres sur quelques mètres, ça va être des pixels de 5 km sur 5 km. Ce sont des ordres de grandeur, il ne faut pas chercher dans le détail. Et c'est au prix de traitement du signal traitement du signal qui vont gérer des problèmes de variabilité de fréquence. Des fréquences variables. Alors. Fréquence variable dans les deux directions. Dans ce sens-là, c'est parce qu'on a émis une impulsion modulée en fréquence. Une impulsion modulée en fréquence. Dans l'autre sens, alors on parle de sens transversal. Dans l'autre sens, qui est le sens de déplacement du capteur, dans le sens longitudinal, en fait, les effets de fréquence en question sont liés à l'effet Doppler. Hein, car les points qui sont en avant dans le faisceau vont avoir des fréquences supérieures aux points qui sont situés en arrière. Le résultat, c'est qu'au travers de ces fréquences variables, des bandes de fréquences, hein, voilà, hein, de bandes de fréquences qui sont disponibles dans les deux directions, eh bien, le traitement du signal, on est évidemment ici dans l'univers des transformés de Fourier, hein, va conduire à un pixel, hein, il va faire quelques mètres sur quelques mètres. Alors je mets pour simplifier 5 mètres sur 5 mètres. Alors c'est euh, simplifié, mais ça monte des ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'on a des facteurs 1000 hein, d'amélioration de, de la précision liée au traitement. Voilà pourquoi on parle d'image de synthèse. Ce n'est pas une image brute. Surtout ne pas récupérer les images brutes quand elles sont disponibles sur les sites de distribution. Hein. En général, l'utilisateur n'en ferait rien. Hein. Il faut qu'il prenne les images qui sont déjà décodées. Hein, qui ont été traités soit SLC soit Ground Detected comme on l'a expliqué tout à l'heure. Hein. Ceci est très spécifique, complètement original et il n'y a rien à voir avec l'optique. Deuxième point qui, est vraiment, qui porte l'originalité des images radar, c'est le fait que les longueurs d'onde soient centimétriques hein, à la différence de l'optique où les longueurs d'onde sont micrométriques. Alors ce sont des facteurs importants, hein, de 10 000 ou 100 000 entre les deux. Alors ici, vous avez en centimètres, pour les longueurs d'onde, vous avez plusieurs bandes hein, qui sont utilisées en radar. On parle de bandes, ça n'a pas de largeur de bande, hein, c'est simplement une manière de classer les systèmes radars. Vous avez la bande X qui est autour de 2-3 cm, on va mettre 3 cm. La bande C qui est autour de 6 cm. La bande L autour de 25 cm et la bande P qui est autour de 60 cm. Alors, ces trois bandes sont en orbite actuellement, hein, avec des satellites italiens, Cosmos SkyMed, Sentinel 1 pour l'ESA, Alos en bande L, et il y a un futur satellite en bande P qui est prévu, qui s'appellera Biomasse. Hein, voilà, donc pour l'instant, au niveau satellitaire, on a des facilités pour avoir ces trois types de données, et puis celle-ci, ce sera pour dans deux ans. Alors, qu'est-ce qui distingue vraiment les deux Bien, avec des longueurs d'onde centimétriques, donc je me mets ici dans la catégorie radar, on a une information sur les propriétés de surface, qui sont les propriétés diélectriques ou électriques, donc on va mettre « di » entre parenthèses, hein, « diélectriques du milieu », alors on dirait c'est l'humidité, la nature des matériaux, des choses comme ça, Hein, et la géométrie, c'est très sensible, on le reverra tout à l'heure avec le, le paragraphe consacré à la géométrie, qui a une grande sensibilité à la géométrie, une grande sensibilité aux paramètres diélectriques hein, pour le radar. Alors qu'en optique, alors qu'est-ce qu que l'on voit en optique ben Là c'est bien connu, hein, en optique on est dans des paramètres qui sont des termes de réflectance, hein, dans le domaine visible ou dans le domaine proche infrarouge, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans la couleur, hein, au sens banal du terme, étendue à l'invisible quand même, parce qu'on est étendu au proche infrarouge, hein, au moyen infrarouge, et donc on a vraiment deux catégories de données, hein, et ici, des propriétés physiques particulières, donc euh, diélectrique, nature du matériau, euh, géométrie de surface, ici, des propriétés liées, qui sont très superficielles. Là, on a de la pénétration un petit peu en surface à cause de la longueur d'onde. Hein, centimétrique, ce n'est pas comme les microns de l'optique qui eux restent absolument en surface. Quand je regarde autour de moi, je ne vois que la, la pellicule micrométrique hein, des objets qui m'entourent. Alors que si j'avais des yeux radars, eh je verrais un peu en profondeur sur quelques centimètres selon le niveau d'humidité. Alors Ce qu'on peut retenir dès, présent, dès à présent, parce que ça aide quelquefois à scaler les idées, c'est que... En optique, on est plutôt proche de la vision, hein, la vision humaine, hein, ça c'est ce que l'on voit. Si moi j'arrivais à voir le proche infrarouge, eh bien j'aurais une, une perception proche infrarouge. Alors évidemment que le capteur me permet de le faire, puisque lui il capte le proche infrarouge et il me permet après de le revisualiser dans d'autres couleurs, ce qui me permet d'avoir une idée du proche infrarouge. C'est évidemment une vision artificielle, mais elle existe, alors que du côté du radar... Hein, avec ces longueurs d'onde-là, on est plutôt proche du toucher. C'est-à-dire si aujourd'hui, maintenant, hein, j'allais dehors, je mettais un bandeau sur les yeux, hein, en marchant à quatre pattes, là, je saurais à peu près quel matériau j'ai et quelle serait la réponse pour des longueurs d'onde dans la bande X, dans la bande C, dans la bande L. Il y a un gros arbre, il y a du gazon, tout ça, ça donnerait une tonalité et mes mains permettraient de voir clair là-dedans enfin de voir, de sentir un peu, hein, de comprendre l'image radar au travers du toucher. Alors je peux imaginer avoir une petite main, 2 cm de longueur d'onde, 10, 20, 30 cm, hein, la perception ne sera pas la même, je ne pénétrerai pas de la même manière. Hein, ceci est important car ce sont deux, deux sens habituels pour nous hein, auxquels on peut rattacher hein, les propriétés de l'image radar. Voilà. J'ajouterai pour finir que même avec le toucher ici, on a la capacité de sentir les vibrations de la table hein, si elle vibrait alors que je ne le verrais pas en optique et ça ça rejoint les capacités interférométriques de la même manière avec le toucher je suis capable de sentir la rugosité de la table hein? alors que en optique je ne suis bien incapable de savoir si la table en bois est plus rugueuse que le sol en carrelage ou pas hein? donc c'est des variables c'est moins évident hein? évidemment pour l'ensemble des paramètres que la vision, mais c'est nécessairement complémentaire. Donc notre image radar, par ses caractéristiques que l'on a vu tout à l'heure, va nous apporter une information complémentaire de l'optique. Ce n'est pas à opposer, mais c'est à associer d'une manière générale pour toutes les applications. Voilà, nous allons terminer avec l'introduction.